Monsieur le Président, chers collègues, l'actualité de ces derniers mois nous montre à quel point la ruralité se sent oubliée par les politiques publiques. Les fractures sociales, numériques, culturelles et territoriales se creusent depuis des années maintenant et ont fini par éclater. La politique d'aménagement du territoire régional se doit d'intervenir de manière vigoureuse pour s'attaquer à ces structures et tenter de les résorber. Cela passe par une meilleure appréhension des besoins des artisans et des commerçants de, en milieu rural, mais aussi par une meilleure communication à ce public des possibilités d'aide régionales qui leur sont offertes. Par ailleurs, le déploiement de la fibre, mesure certes salvatrice, ne suffira pas à elle seule à réduire la fracture numérique, fracture qui ne consiste pas uniquement en retard dans les installations, mais aussi dans l'accompagnement à usage de ce moyen. Il faut promouvoir et expliquer la plus-value qui est possible de tirer du très haut débit. Enfin, la fracture dans l'accès aux services publics et aux professionnels de santé est, elle aussi, loin d'être résorbée, et nous attendons avec grand intérêt que le SRADEP, qui sera d'ici à la fin de l'année, au cœur de votre politique d'aménagement du territoire, apporte des solutions à nos territoires ruraux, dont la grande naît de cet important manque d'équité. Merci.